Alors, on se retrouve ici pour un semis de petits pois nains très précoces. La variété s'appelle Douce Provence, et je vais donc essayer de préparer deux ou trois structures, euh, euh, disons, euh, qui seront capables d'accueillir ces petits pois, puisque même s'ils sont euh, nains, a priori, selon ce que j'ai pu comprendre, il faut quand même leur prévoir une petite structure pour euh, qu'ils qu puissent monter, quoi. Voilà, donc je vais essayer de préparer ça avec des avec des branches voilà des branches de noisetier que, que j'ai eu l'opportunité de récolter et puis euh, bon je vais partir sur une structure à quatre, quatre pieds on verra bien ce que ce que ça peut donner voilà voilà Alors, euh, bon, mes talons de sculpteur sont sont encore à développer, hein, je le crains. Euh, voilà, en tout cas, un, une rame, je crois qu'on appelle ça une rame, donc posée. Je pense que ça devrait suffire. Euh, J'ai préparé quatre trous dans le foin de manière à accueillir les semis de petits pois. Euh, la terre est très très meuble en dessous. C'est resté vraiment... Le, le foin a fait un bon travail à ce niveau-là. Euh, C'est vraiment une terre intéressante, facile à travailler, mais froide. Hein. Honnêtement, le, on, sent bien le, on sent bien que le sol est très froid. Je vais donc semer en poké. Hein. Je vais mettre trois, quatre petits pois par... Euh, par spot, hein, comme ça, donc euh, quatre zones autour de, du, de cette euh, structure, et je vais recouvrir chaque semis d'un dispositif comme ça, hein, une simple bouteille d'eau euh, dont j'ai ôté le, la base, et euh, un tuteur pour maintenir la bouteille d'eau bien évidemment en dessus au-dessus des... Voilà, de cette manière, au-dessus des semis, et euh, essayer d'avoir une, une mini-serre, en quelque sorte, euh, voilà, pour aider un petit peu ces petits pois à démarrer. Et puis, je pourrais les enlever plus tard. Le tuteur, est évidemment, servant à ce que la bouteille d'eau ne s'envole pas, tout simplement. Voilà, donc le totem est prêt. Euh, les trous sont bien ouverts. On va pouvoir commencer à semer. Alors... Je pense qu'il faut pas. Euh, je pense qu'il faut pas enfoncer ça trop profondément. il oh, y en a quand même pas mal. Voilà. Alors voilà. on peut Disposer euh, voilà, quelques poids en poké. Recouvrir. Ensuite venir y placer par-dessus donc une bouteille d'eau celle-là je coupe un peu voilà enfoncé voilà qui devrait normalement euh, faire usage un peu de, de serre individuel Voilà, donc les semis sont, sont prêts, en tout cas pour cette première structure. Je vais en construire deux ou trois autres. Il euh, n'y a plus qu'à espérer que ça fonctionne. On verra bien. Merci de m'avoir suivi pour cette vidéo et je vous dis à très bientôt au potager qui dit non.